euh, nous essayons de nous comprendre par un billet qui ne nous permet pas de changer les choses qui est le mental parce que le mental n'est pas un moyen d'analyse et d'introspection le mental ne va pas vous permettre d'aller à la source d'être au nœud de la problématique donc à ce moment là ce module 1 va vous permettre par vous-même d'y avoir accès tout ça pour vous dire que